Bonjour à tous. Vous allez apprendre quelque chose de nouveau dans le cours d'aujourd'hui. Mais avant cela, révisons ce que nous avons fait dans le cours précédent. Pouvez-vous nous dire pourquoi nous utilisons la formule du maximal? Avec l'aide de la formule maximale, vous pouvez trouver la valeur maximale dans vos données. Pouvez-vous nous dire pourquoi nous utilisons la formule minimale? À l'aide de la formule minimale, vous pouvez obtenir la valeur minimale à partir de vos données. Pouvez-vous dire quelle est la différence entre un aperçu normal et un aperçu de sorte de page? Vous pouvez voir la totalité de votre feuille dans l'affichage normal alors que, dans l'aperçu des sortes de page, vous ne pouvez voir que la feuille jusqu'à laquelle vous avez vos données. Maintenant, vous allez tout allumer votre ordinateur et utiliser la méthode qui vous a été enseignée pour ouvrir votre fichier. Voyons maintenant ce que vous allez apprendre dans ce cours. Ce que vous allez apprendre aujourd'hui, concernent les sortes manuels, les cellules, les lignes, les colonnes, les feuilles, les feuilles à partir d'un fichier, les hyperliens, fonctions, le liste des fonctions. Puis, à la fin, vous découvrirez certaines des options du diagramme. Vous découvrirez également les formules C, E, OU, NB et NB.Vide. Tout d'abord, créez un tableau ou ouvrez un fichier que vous avez peut-être enregistré précédemment. Nous allons maintenant apprendre le sort manuel. Pouvez-vous nous dire pourquoi nous utilisons le sort manuel dans le feuille de calque? En utilisant le sort manuel dans un spreadsheet, vous pouvez diviser votre colonne ou votre ligne. Lorsque vous scendez une colonne ou une ligne, vous ne pourrez pas imprimer cette partie. Si vous voulez supprimer le sort manuel, vous devez aller dans le menu édition et utiliser l'option supprimer le sort manuel. Regardons maintenant la vidéo et apprenons à utiliser le sort manuel. Voyons cette vidéo pour voir comment diviser les lignes en deux parties dans une feuille de spreadsheet. Maintenant, vous pouvez voir que les contenus sont tapés en six lignes. Alors, si vous voulez diviser ces lignes en deux parties ou en deux pages, tout d'abord, sélectionnez la cellule de la ligne de quel point vous voulez diviser les lignes. Ensuite, cliquez sur le menu Insertion et amenez le pointeur sur le sous-menu Sort manuel. Puis, cliquez sur l'option Sort de ligne. Voilà, vous voyez que, à partir de ligne 4, la ligne est divisée et séparée. C'est séparé avec une ligne bleue. Maintenant, maintenant, les lignes 1, 2, 3, et les lignes 4, 5 et 6 sont divisées en deux pages. Pour le vérifier, cliquez sur le menu Fichier et cliquez sur l'option Aperçu. Vous voyez que les premières trois lignes s'affichent dans la première page. Et les dernières trois lignes, les lignes 4, 5 et 6, s'affichent en deuxième page. Ensuite, cliquez sur le bouton ⁇ Fermer l'aperçu ⁇ Donc, c'est comme ça, nous pouvons diviser les lignes en deux parties en utilisant l'option ⁇ Sort manuel ⁇ dans la feuille de spreadsheet. Voyons cette vidéo pour voir comment utiliser l'option Sort manuel et diviser la colonne en deux parties dans une feuille de quelques. Maintenant, vous pouvez voir les différentes colonnes dans le document. Alors, pour les diviser, Cliquez sur le menu Insertion. Ensuite, amenez le pointeur sur l'option Sort manuel. Puis, cliquez sur l'option Sort de colonne. Maintenant, les colonnes AB et les colonnes restantes sont divisées. Vous pouvez y voir une ligne bleue qui indique que les colonnes sont divisées. Ensuite, si vous voulez voir son aperçu, cliquez sur le menu Fichier et cliquez sur l'option Aperçu. Maintenant, vous pouvez seulement voir les colonnes A B dans la première page et les colonnes restantes dans la deuxième page, alors les colonnes sont divisées en deux pages. Ici, les deux colonnes et lignes sont divisées. Ensuite, cliquez sur le menu Édition et cliquez sur l'option Supprimer le sort manuel. Il faut amener le pointeur sur l'option Supprimer le sort manuel et cliquer sur l'option Sort de ligne. Vous voyez que, maintenant, les lignes ne sont pas divisées en deux parties. Pour supprimer le sort manuel des colonnes, cliquez à nouveau sur Édition, puis amenez le pointeur sur l'option Supprimer le sort manuel et cliquez sur l'option « Sort de colonne ». Voilà, maintenant, il n'y a pas de division entre les colonnes. Toutes les colonnes s'affichent dans une seule page. Donc, c'est comme ça, nous pouvons diviser les colonnes en deux pages dans une feuille de quelques. Voyons maintenant l'option cellule. Pouvez-vous nous dire pourquoi nous utilisons l'option cellule? Avec l'option cellule, vous pouvez insérer une nouvelle cellule dans votre feuille ou faire apparaître une nouvelle cellule. Vous utiliserez le raccourci CTRL++ pour insérer des cellules. Avec l'aide de la vidéo, nous allons apprendre à utiliser l'option cellule. Apprenons comment utiliser les différentes options de cellules dans une feuille de calque. Tout d'abord, sélectionnez une cellule. Ensuite, cliquez sur le menu Insertion et cliquez sur l'option Cellule. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci Ctrl plus plus. Une boîte d'insérer des cellules apparaîtra. Ici, vous pouvez sélectionner n'importe quelle option parmi quatre options. Vous pouvez y voir les options comme déplacer les cellules vers le bas, déplacer les cellules vers la droite, ligne entière, Colonne entière. Maintenant, nous sélectionnons l'option Déplacer les cellules vers le bas et cliquez sur OK. Vous voyez que la cellule sélectionnée est déplacée maintenant vers le bas. Donc, c'est comme ça, que nous pouvons utiliser les différentes options de cellules dans une feuille de calque. Voyons ensuite comment utiliser l'option Ligne. Pouvez-vous nous dire pourquoi nous utilisons l'option Ligne? À l'aide de l'option Ligne, vous pouvez insérer une nouvelle ligne dans votre feuille. Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'option Ligne, regardez la vidéo. Regardons cette vidéo pour voir comment insérer les lignes dans une feuille de calque. Tout d'abord, sélectionnez la cellule autour laquelle vous voulez insérer une nouvelle ligne. Ensuite, cliquez sur le menu Insertion et cliquez sur l'option Ligne. Voilà, une nouvelle ligne est insérée avant la cinquième ligne. Donc, nous avons sélectionné la cellule. Maintenant, vous pouvez taper dans les cellules de cette ligne créée. Donc, c'est comme ça, nous pouvons insérer les nouvelles lignes dans une feuille de spreadsheet. Voyons ensuite comment utiliser l'option colonne. Savez-vous pourquoi nous utilisons l'option colonne? Avec l'option colonne, vous pouvez insérer plus de colonnes dans votre feuille. Apprenez-en plus sur l'utilisation de l'option colonne en regardant la vidéo. Regardons cette vidéo pour voir comment insérer une colonne. Dans une feuille de spreadsheet, tout d'abord, sélectionnez la cellule autour laquelle vous voulez insérer la colonne. Ensuite, cliquez sur le menu Insertion, puis cliquez sur l'option Colonne. Voilà. Une nouvelle colonne est insérée avant la colonne « Total », comme vous pouvez voir en vidéo. Ensuite, vous pouvez taper le rubrique de la même colonne que nous venons d'insérer. Puis, tapez les notes des étudiants en français. Comme on travaille en vidéo. Continuez à taper les notes. Donc, c'est comme ça, nous pouvons insérer les colonnes dans une feuille de spreadsheet. Voyons maintenant l'option faille. Pouvez-vous nous dire pourquoi nous utilisons l'option faille? Avec l'option faille, vous pouvez faire apparaître de nombreuses feuilles. Cependant, avant d'utiliser l'option faille, vous devez savoir avant quelle faille et après quelle faille vous voulez insérer une nouvelle faille. Regardez la vidéo et apprenez en plus sur l'option feuille. Voyons cette vidéo pour voir comment insérer une feuille dans un document de spreadsheet. Maintenant, vous pouvez voir que trois feuilles sont disponibles dans le document par défaut. Alors, si vous voulez insérer une autre feuille, Cliquez sur le menu Insertion. Puis, cliquez sur le sous-menu Feuilles. Une boîte d'insérer une feuille apparaîtra. Ici, vous pouvez sélectionner la position de votre feuille que vous voulez insérer. Vous pouvez sélectionner n'importe quelle position selon votre choix. Ensuite, sous les paramètres de feuilles, vous pouvez sélectionner le nombre de feuilles que vous voulez insérer. Puis, vous pouvez aussi taper le titre de votre feuille dans la boîte de nom. Ensuite, cliquez sur le bouton radio. À partir d'un fichier et cliquez sur le bouton Parcourir. Ensuite, vous pouvez sélectionner le fichier, comme montré en vidéo. Puis, cliquez sur le bouton Ouvrir. Alors, si vous voulez insérer une nouvelle feuille, vous devez cliquer sur l'option « Nouvelle feuille ». En ce moment, nous cliquons sur « Nouvelle feuille ». Puis, cliquez sur « OK ». Voilà, une nouvelle feuille est créée dans le document. Maintenant, nous avons quatre feuilles dans le document, comme vous pouvez voir en vidéo. Et vous pouvez travailler sur n'importe laquelle. Donc, c'est comme ça, nous pouvons insérer le feuille dans un document de spreadsheet. Vous allez maintenant découvrir l'option « Feuille à partir du fichier ». Savez-vous pourquoi nous utilisons l'option « Feuille à partir du fichier » Avec l'option « Feuille à partir d'un fichier », vous pouvez sélectionner une feuille dans un fichier que vous avez enregistré précédemment et l'intégrer à votre feuille. Apprenez en plus sur l'option feuille à partir de fichiers dans la vidéo présentée. Regardons cette vidéo pour voir comment ouvrir une feuille qui est déjà enregistrée sur bureau dans le document courant où nous travaillons. Tout d'abord, cliquez sur le menu Insertion. Puis, cliquez sur l'option Feuille à partir d'un fichier. J une boîte d'insérer un fichier apparaîtra. Ensuite, cliquez sur le bouton Parcourir et sélectionnez le fichier que vous voulez ouvrir dans le document. Ensuite, cliquez sur le bouton Ouvrir. Puis, sélectionnez une des feuilles du même fichier que nous venons d'ouvrir, puis cliquez sur « OK ». Voilà, la feuille du fichier que nous venons d'ouvrir est ajoutée dans le document, comme vous pouvez voir en vidéo. Maintenant, vous pouvez y travailler selon votre choix et convenance. Donc, c'est comme ça, nous pouvons ouvrir une feuille déjà enregistré sur l'ordinateur dans un nouveau document. Savez-vous pourquoi nous utilisons l'hyperlien Comme vous l'avez déjà appris dans les modules Writer et Impress, l'hyperlien vous permet de lier votre fichier à un autre fichier, de l'ouvrir et de l'utiliser. Maintenant, en utilisant l'hyperlien, vous aurez tout le fichier calque enregistré et si vous rencontrez un problème, regardez la vidéo. Apprenons à l'aide de cette vidéo comment insérer un hyperlien dans une feuille de spreadsheet. Tout d'abord, sélectionnez une cellule. Puis, cliquez sur le menu Insertion. Et cliquez sur l'option Hyperlien. Une boîte d'hyperlien apparaîtra. Parmi les quatre options, cliquez sur l'option Document. Ensuite, cliquez sur le bouton Ouvrir un fichier. Une boîte d'ouvrir apparaîtra. Ici, Sélectionnez le fichier dont vous voulez créer le lien. Puis, cliquez sur « Ouvrir ». Vous pouvez voir le nom et le chemin de lien dans la boîte de chemin. Ensuite, vous pouvez taper dans la boîte de texte le titre de fichier que vous voulez ouvrir. Puis, cliquez sur le bouton « Appliquer ». Ensuite, cliquez sur le bouton Fermer. Voilà, le lien est créé maintenant. Ensuite, cliquez sur cet lien pour ouvrir le fichier concernant. Voilà, le fichier est ouvert, donc nous avons créé le lien. Donc, c'est comme ça, nous pouvons créer un hyperlien dans une feuille de spreadsheet. Apprenons maintenant à connaître l'option fonction. Pouvez-vous nous dire pourquoi nous utilisons l'option fonction L'option fonction de spreadsheet est une option très importante car elle permet de visualiser toutes les formules de spreadsheet et les utiliser. Regardez la vidéo et apprenez-en plus sur l'option Fonction. Voyons cette vidéo, comment utiliser l'option Fonction dans une feuille de calque. Tout d'abord, cliquez sur le menu Insertion et cliquez sur l'option Fonction. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci Ctrl F2. Une boîte d'assistant Fonction apparaîtra. Dans la boîte de fonctions, vous pouvez voir les différentes fonctions. Vous pouvez utiliser la barre de défilement pour voir les différentes fonctions disponibles. Ça vous présentera une liste des différentes fonctions disponibles. Ensuite, pour voir les types de catégories, cliquez sur le menu déroulant de l'option « Catégories » et sélectionnez n'importe quel type de votre choix. Selon la catégorie, ça vous présentera les fonctions, comme vous pouvez voir en vidéo. Vous pouvez aussi voir sa formule dans la boîte. Si vous cliquez sur « Toutes », ça vous présentera toutes les fonctions disponibles. Ensuite, cliquez sur le bouton « Suivant ». Vous voyez que une valeur est ajoutée dans la boîte de formule après le signe égal. Et vous voyez, la valeur numérique est générée automatiquement dans la boîte de nombre de formules. Puis, cliquez sur OK. Vous voyez que maintenant, la valeur 50 est insérée dans une cellule, mais ça ne présentera pas le signe moins. Ça juste présente la valeur sans aucun signe. Donc, c'est comme ça nous pouvons utiliser « fonction dans une feuille de « quelques ». L'option suivante concerne la liste des fonctions. Pouvez-vous nous dire pourquoi nous utilisons la liste des fonctions avec l'aide de la liste des fonctions, vous pouvez voir toutes les formules dans une liste et les utiliser. À l'aide de la vidéo, nous allons en apprendre plus sur la liste des fonctions. Apprenons comment utiliser l'option « Liste des fonctions » dans une feuille de spreadsheet. Tout d'abord, cliquez sur le menu « Insertion ». Ensuite, cliquez sur le sous-menu « Liste des fonctions ». Une boîte de liste des fonctions apparaîtra. Ici, vous pouvez voir les différentes formules. La liste entière des formules disponibles sur l'ordinateur est disponible. Vous voulez aussi voir les formules selon les catégories. Si vous cliquez sur le menu déroulant de voir les listes, vous pouvez y voir les différentes catégories. Vous pouvez ouvrir la liste des différentes formules selon ces catégories. Et si vous cliquez sur n'importe quelle formule, vous pouvez voir sans détail dans la même boîte de fonction des listes, vous pouvez sélectionner n'importe quelle formule selon votre choix. Ensuite, cliquez à nouveau sur le menu « Insertion » et décochez l'option « Liste des fonctions » pour masquer la boîte de liste des fonctions. Donc, c'est comme ça nous pouvons utiliser l'option « Liste des fonctions » dans une feuille de spreadsheet. Vous découvrirez ensuite l'option Diagramme. Pouvez-vous nous dire pourquoi nous utilisons l'option Diagramme dans Quelques En utilisant l'option Diagramme, vous pouvez visualiser vos données sous forme de graphique. De plus, à l'aide de l'option Diagramme, vous pouvez comparer une ligne avec une autre. Par exemple, lorsqu'on vous montre une comparaison entre des équipes de cricket, il s'agit d'un type de graphique. Vous pouvez également appeler le tableau un graphique. Avec l'aide de la vidéo, nous allons maintenant commencer à apprendre l'option Diagramme. Regardons cette vidéo pour voir comment utiliser l'option « Diagramme » dans un document de spreadsheet. Si vous voulez insérer un diagramme dans ce document ouvert, tout d'abord, sélectionnez les contenus que vous voulez présenter dans une forme « Diagramme ». Puis, cliquez sur le menu « Insertion ». Ensuite, cliquez sur le sous-menu Diagramme. Une boîte d'assistants de diagramme apparaîtra. Ici, vous pouvez sélectionner n'importe quelle option de votre choix. Vous y verrez deux rubriques sur lesquelles vous pouvez sélectionner les options concernant. Vous pouvez sélectionner n'importe quel type de diagramme. Vous pouvez aussi voir son aperçu dans la boîte de perçu. Cela présentera le contenu de tableau dans une forme de diagramme. Si vous cliquez sur « Plage de données », vous pouvez y voir les différentes options à choisir pour une plage de données. Vous pouvez aussi voir son aperçu en même temps. Si vous cochez l'option « Première colonne comme étiquette », ça présentera comme « Un étiquette ». Ensuite, cliquez sur « Série de données ». Puis, sélectionnez une des options de la plage de données. Puis, cliquez sur l'option « Éléments du diagramme ». Vous voyez que l'option affichée est déjà cochée. Si vous décochez sur cette option, vous ne voyez pas le matricule mathématique anglais art français total dans le diagramme. Alors, cochez cette option. Et vous pouvez sélectionner sa disposition, comme gauche, droite, haut et bas. Vous pouvez aussi afficher des grilles selon votre choix. Vous pouvez soit sélectionner axe X, soit axe Y. Vous pouvez utiliser ces options. C'est la votre convenance, comme vous pouvez voir en vidéo. Ensuite, cliquez sur le bouton ⁇ Terminer ⁇ Voilà, les données qui se présentent dans un tableau maintenant sont aussi présentées dans la forme ⁇ Diagramme ⁇ comme vous pouvez voir en vidéo. Vous pouvez, again vous pouvez réduire et augmenter la taille de diagramme. Vous pouvez aussi le déplacer dans le document. Ensuite, cliquez avec le bouton droit de la souris ou du pavé tactile sur le diagramme. Une boîte apparaîtra avec les différentes options. Cliquez sur la première option « Formater les séries de données ». Une boîte de série de données apparaîtra. Ici, vous pouvez changer ces paramètres et formater les données. Sous l'onglet « Remplissage », vous pouvez aussi sélectionner la couleur de remplir. Ici, nous pouvons aussi sélectionner le type de remplir. Ensuite, sous l'onglet « Bordure », vous pouvez définir un bordure selon votre choix. Sélectionnez son style et sa couleur et cliquez sur le bouton « OK ». Voilà, les données sont formatées selon le formatage que nous avons fait. Maintenant, dans ce document, vous pouvez voir les données en format tableau et en format diagramme. Vous pouvez aussi utiliser la barre de formatage pour formater le diagramme, si vous sélectionnez le diagramme, vous pouvez faire n'importe quel formatage. Vous pouvez aussi formater la largeur de ligne. Donc, c'est comme ça, nous pouvons insérer les données dans une forme diagramme. Dans un document de spreadsheet, vous allez maintenant apprendre d'autres formules comme si, E ou, nb et nb.vide. Pouvez-vous dire pourquoi la formule si est utilisée? La formule si est une formule simple mais très importante. C'est une formule conditionnelle qui peut effectuer un test logique et renvoyer un résultat vrai ou faux. Par exemple, vous pouvez comparer un succès et un échec. Regardons maintenant la vidéo pour en savoir plus sur l'utilisation de la formule SI. Voyons cette vidéo pour voir comment utiliser la formule SI dans une feuille de spreadsheet. Tout d'abord, nous allons faire le total des valeurs numériques. Pour cela, cliquez à l'intérieur de la première cellule de colonne total et insérez le signe égal. Ensuite, tapez Somme et insérez la parenthèse C. Puis, sélectionnez la plage des valeurs numériques et fermez la parenthèse. Puis Appuyez sur la touche Entrée. Voilà, nous avons obtenu le total des valeurs numériques sélectionnées. Ensuite, si vous voulez générer le total des autres valeurs numériques des lignes suivantes automatiquement, cliquez sur le petit signe « Plus » au coin inférieur droit de la boîte de cellules et faites-le glisser vers le bas. Cela obtiendra le total des valeurs numériques automatiquement, comme vous pouvez voir en vidéo. Ensuite, cliquez dans la première cellule de la colonne Si et insérez le signe Égal. Cette formule est utilisée pour appliquer une condition. Ensuite, tapez « Si » et insérez la parenthèse « C. Vous voyez que la formule aussi apparaît en même temps. Alors, tout d'abord, sélectionnez une valeur. Ensuite, insérez une condition. Nous avons aussi inséré le signe égal. Alors, ici, nous avons donné deux conditions. Ensuite, tapez une autre valeur. Ensuite, insérez une demi-colonne, comme on traite en vidéo. Ensuite, tapez le résultat. Entre des guillemets. Ensuite, insérez à nouveau d'une autre demi-colonne. Et ici, nous tapons Échec. Ici, nous appliquons une condition. Cela indique que si le total des notes des étudiants est supérieur ou égal à 286, alors le résultat est, et sinon, le résultat est échec. Ensuite, fermez la parenthèse et appuyez sur la touche Entrée. Ici, nous donnons la valeur cible. Alors, selon la première équitation que nous avons donnée, le résultat de 1 est passé. Maintenant, pour générer le résultat automatiquement, vous pouvez cliquer sur le petit signe plus et faites-le glisser vers le bas. Vous pouvez aussi voir la formule utilisée dans la boîte de formules. Donc, c'est comme ça, nous pouvons utiliser la formule C dans une feuille de spreadsheet. Nous allons maintenant découvrir la formule E. À l'aide de la formule E, vous vérifiez deux valeurs. Si les deux valeurs sont correctes, votre réponse est indiquée comme vraie, sinon elle est indiquée comme faux. Voyons comment utiliser la formule E en regardant cette vidéo. Regardons cette vidéo pour voir comment utiliser la formule E dans un document de spreadsheet. Tout d'abord, tapez E dans la première cellule de colonne I. Ensuite, si vous voulez obtenir le résultat comme passé ou échec, insérez le signe égal dans la deuxième cellule de colonne I et tapez E. Puis, insérez la parenthèse C. Vous y verrez la formule de E. Ici, vous devez donner la première valeur logique. Pour cela, sélectionnez Passer. Ensuite, insérez le signe égal et donnez la deuxième valeur logique. Pour cela, sélectionnez Passer. Maintenant, la première valeur et le deuxième valeur sont égales. Si logiquement, cette équitation est vraie, ça vous donnera le résultat en vrai. Ensuite, donnez la deuxième partie de valeur logique. Pour cela, sélectionnez la première valeur comme passé. Puis, insérez le signe égal et sélectionnez la deuxième valeur comme échec. Maintenant, on fait échec n'est pas égal à passer. Mais, nous avons tapé passé est égal à échec. Alors, cette équitation n'est pas vraie. Ça vous donnera le résultat comme faux. Notez que même si une équitation n'est pas vraie, elle vous donnera un faux résultat, comme vous pouvez voir en vidéo. Pour avoir le résultat, fermez le parenthèse et appuyez sur la touche Entrée. Voilà, maintenant, nous avons obtenu le résultat faux, comme une des équitations n'était pas vraie. Ensuite, venez à la cellule suivante et insérez le signe égal. Puis, tapez « E et insérez la parenthèse « C ». Puis, sélectionnez une valeur numérique. Ensuite, insérez le signe « moins que ». Puis, sélectionnez une autre valeur numérique. En réalité, le numéro 65 est plus grand que le numéro 50 vide. Mais ici, selon l'équitation, le valeur 65 est plus moins que le valeur 50 vide. Alors, logiquement, cette équitation est fausse. Ensuite, donnez une autre équitation. Pour cela, sélectionnez le nombre 76 et insérez le signe moins Q. Et puis, sélectionnez la valeur 87 et fermez le parenthèse. Puis, appuyez sur la touche Entrée. Et ça vous donnera le résultat comme faux parce que l'équitation n'était pas vraie. Maintenant, si vous modifiez le signe entre les nombres, vous verrez que le résultat est différent. Alors, pour cela, nous insérons le signe plus grand que. Dans la première équitation. Logiquement, cette équitation est vraie. Alors, ça vous donnera le résultat comme vrai parce que les deux équitations étaient vraies. Notez que même si une équitation était fausse, cela aurait donné un résultat fort. Donc, c'est comme ça, nous pouvons utiliser la formule E dans une feuille de quelques. Ensuite, vous allez découvrir la formule OU. Avec l'aide de la formule OU, vous vérifiez deux valeurs et si l'une d'entre elles est correcte, la réponse sera affichée comme Vrai ». Découvrez l'utilisation de la formule OU dans cette vidéo. Apprenons comment utiliser la formule ou dans une faille de spreadsheet. Tout d'abord, sélectionnez une cellule et tapez ou comme le rubrique. Ensuite, sélectionnez la cellule suivante. Puis, insérez le signe égal et tapez ou. Ensuite, insérez le parenthèse c. Puis, sélectionnez une valeur logique. Ici, nous avons sélectionné « Passer ». Ensuite, insérez le signe égal et sélectionnez la cellule qui contient le texte « Échec ». Ensuite, insérez un demi-colonne. Puis, sélectionnez à nouveau la cellule qui contient le valeur « Échec ». Puis, insérez un demi-colonne et sélectionnez la cellule suivante qui contient la valeur échec. Puis, fermez le parenthèse. Selon cette équitation, cela signifie que passé est égal à échec et échec est égal à échec. Si une des équitations est vraie, le résultat sera vrai. Ensuite, appuyez sur la touche Entrée. Voilà, le résultat est vrai comme une des équitations était vraie parmi les deux. Si vous cliquez à nouveau dans la même cellule, vous pouvez voir la formule utilisée. Ensuite, sélectionnez la cellule suivante et insérez à nouveau le signe égal. Puis Tapez OU. Ensuite, insérez le parenthèse C. Ensuite, sélectionnez une valeur 60. Ensuite, insérez le signe plus moins que ». Puis, sélectionnez une autre valeur numérique. Ensuite, Insérez en demi-colonne. Ensuite, sélectionnez une valeur numérique et insérez le signe plus moins que. Puis, sélectionnez une autre valeur. Et fermez le parenthèse. Selon cette équitation, si une des équitations est vraie, le résultat sera vrai. Sinon, le résultat sera faux. Ensuite, appuyez sur la touche entrée. Voilà, le résultat est vrai selon l'équitation que nous venons donner. Donc, c'est comme ça, que nous pouvons utiliser la formule ou dans une feuille de spreadsheet. Ensuite, découvrons la NB. Avec l'aide de la formule NB, vous pouvez voir le nombre de cellules sur lesquelles vous avez travaillé dans votre feuille et vous pouvez obtenir un compte de ces cellules. Avec l'aide de la vidéo, voyons maintenant l'utilisation de la formule NB. Voyons cette vidéo pour voir comment compter le nombre des valeurs numériques dans une feuille de quelques. Tout d'abord, sélectionnez la première cellule de colonne E et tapez NB. Ensuite, dans la cellule suivante, insérez le signe égal et tapez NB. Puis, insérez la parenthèse C. Vous pouvez aussi voir sa formule en même temps. Ensuite, sélectionnez les nombres de colonnes anglais. Puis, fermez la parenthèse et appuyez sur la touche Entrée. Voilà, ça vous donnera le résultat comme 6. Comme, comme, le compte des nombres anglais est 6. Ensuite, venez à la prochaine cellule et insérez le signe égal. Puis, tapez NB et insérez la parenthèse C. Ensuite, sélectionnez les cellules de colonne, nom, la matricule et mathématiques. Puis, fermez le parenthèse et appuyez sur la touche entrée. Ça vous donnera le compte des valeurs numériques seulement pas le compte des valeurs alphabétiques. Ici, nous avons obtenu le résultat comme 12. Et si vous calculez le compte des valeurs numériques, vous voyez que c'est 12. Alors, ce n'est pas compter les valeurs alphabétiques comme Anne, Alena, Marie, etc. Donc, c'est comme ça, nous pouvons utiliser l'option NB. Découvrons maintenant la formule NB.Vide. NB.Vide vous aide à savoir combien de cellules sont en banque dans votre feuille sélectionnée. Regardez la vidéo et apprenez en plus sur la formule NB.Vide. Voyons cette vidéo pour voir comment utiliser la formule NB.Vide dans une feuille de spreadsheet. Tout d'abord, sélectionnez la première cellule de colonne L et tapez son rubrique NB.vid. Puis, sélectionnez la première cellule de colonne. Free, insérez le signe égal et tapez « NB.Vide ». Puis, insérez la parenthèse « C ». Ensuite, sélectionnez les cellules « Ensemble » comme on travaille en vidéo et fermez le parenthèse. Puis, appuyez sur la touche Entrée. Ça vous donnera le nombre de cellules qui sont vides parmi les cellules sélectionnées. Ici, il y a quatre cellules qui sont vides parmi les cellules sélectionnées. Alors, ça donnait le résultat 4. Donc, c'est comme ça, nous pouvons utiliser la formule nb.vid dans une feuille de spreadsheet. Maintenant, vous allez tout montrer comment vous allez changer votre fichier au format PDF. Puisque nous terminons le cours d'aujourd'hui, enregistrez tout votre fichier et fermez-le. Et fermez aussi correctement votre ordinateur. Donc, ce que vous avez appris dans le cours d'aujourd'hui concerne les sortes manuelles, les cellules, les lignes, les colonnes, les feuilles, les feuilles à partir d'un fichier, les hyperliens, les fonctions, les listes de fonctions, et ensuite, vers le fin, vous avez également appris à connaître certaines des options du diagramme. Vous avez également appris les formules si, et, O, nb et nb.vide. Alors, bonne journée et à bientôt!